Il est maintenant temps pour une quatrième génération de Long de s'appuyer sur ce succès et de pousser ses hâtes vers de nouveaux records de vente, et nous avons eu la chance d'en piloter un au Royaume-Uni et d'évaluer ses chances. Quiconque connaît la Long devrait voir suffisamment d'ADN du modèle dans le style de la MK4. Il y a un traitement différent autour de l'avant et un empattement plus long, mais dans l'ensemble, le profil est familier de manière rassurante. A l'arrière, il y a des lignes d'épaule plus prononcées aidé par des feux arrière nets qui sont reliés par un seul faisceau lumineux qui vous donne un message d'accueil animé lorsque vous déverrouillez le véhicule. Nous ne sommes pas ici pour vous dire si elle a l'air bien ou non, mais à nos yeux, la long est certainement A, ah, clairement une CATB, assez distinctive dans une classe bondée. La nouvelle gamme de modèles commence avec un moteur à essence 3 cylindres de 1,0 litre, mais la majeure partie de la gamme sera couverte par un 4 cylindres de 1,5 litre.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 FR, quant à lui, fait de son mieux pour ressembler à une berline chaude, avec une conception de roue plus sportive de 17 pouces, des pare-chocs plus agressifs et une hauteur de caisse plus basse avec suspension sport, plus un kit supplémentaire, y compris plus de ports USB, une climatisation à trois zones et plus de technologie d'éclairage LED. Une édition FR Sport encore plus ciblée suivra, ainsi que des versions plus luxueuses Excellence Excellence Luxe plus un diesel de 150 chevaux et au moins un hybride essence électrique rechargeable. Nous conduisons le 1.5 TSI EVO de 128 chevaux plus modeste ici en version FR et avec une boîte automatique à 8 vitesses. Cela vous coûtera 440 000 dirhams marocains si vous faites partie du petit nombre de personnes qui paient le prix catalogue, mais les chiffres mensuels que nous utiliserons davantage sont une partie intéressante de l'équation, comme nous le découvrirons plus tard. En déplacement le long se sentira familier de manière rassurante à toute personne ayant une expérience récente d'un mk 3 À certains égards, c'est bien, le moteur 4 cylindres a une note assez bourdonnante, mais il est généralement assez raffiné, et les ingénieurs de Seat ont conservé, voire amélioré, la réponse de la direction dans la ligne droite. Si le mandat était de rendre les réponses de la long plus nettes que celles de la dernière Golf, et cela aurait peut-être été le cas, alors il a été globalement atteint. Mais la différence n'est que minime. Le FR reste également assez plat dans les virages, avec cette configuration légèrement plus basse et plus ferme qui permet de bien contrôler le roulis du corps. Cela ne signifie pas pour autant que cette spécification soit entièrement satisfaite sur les routes britanniques. Le châssis de l'allon n'a pas vraiment beaucoup changé, il se heurte donc toujours à des nids de poule plus profonds et permet aux ondulations des couvercles de regard de pénétrer trop facilement dans la cabine. Il y a aussi du bruit de la route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 le tableau de bord présente des angles vifs et des plis qui ne sont pas vraiment simples, mais qui respirent la sophistication et la sportivité. L'écran d'infodivertissement est bien positionné, en hauteur, et il est suffisamment net et assez rapide pour répondre aux entrées. Certains utilisateurs peuvent cependant trouver que l'interface d'exploitation de SEAT prend un peu de temps pour s'habituer. Les instruments numériques sont clairs et faciles à lire, même si le panneau d'affichage lui-même semble un peu petit dans l'habitacle comme si l'espace était conçu pour les cadrans conventionnels plus grands. La configuration numérique, standard, de la nouvelle Golf est mieux intégrée, dirons-nous. Il y a une chose peut-être dite pour l'aspect pratique. L'espace de coffre reste un 380 litres utile mais à peine caverneux, alors Seat partage clairement l'opinion de VW selon laquelle il s'agit de la capacité idéale pour une voiture familiale, tandis que Skoda ne sera pas d'accord. Il y a cependant des compartiments utiles dans le long y compris un plateau de chargement profond pour les grands smartphones. L'empattement plus long donne à la Seat un peu plus d'espace pour les jambes à l'arrière, de sorte que la nouvelle long offre encore plus d'espace et donc de confort par rapport à son prédécesseur. Vous aurez supposé maintenant que cette long ressemble presque à un lifting cosmétique lourd du MK3, au lieu d'une toute nouvelle génération. Et cela signifie que son principal attrait pourrait continuer à être basé sur son rapport qualité-prix. Mais dans le cas de CFR, ce n'est pas vraiment bon marché. L'offre de lancement de SEAT vous permet de partir sans dépôt. Vous trouverez de meilleures offres sur la Focus, la Vauxhall Astra et même la dernière VW Golf qui l'emporteront sur cela. Alors SEAT devra peut-être commencer à jouer plus fort sur les offres de financement si le MK4 veut trouver sa place. Les références du Léon 2021 Front Assist avec détection des piétons et des cyclistes. L'AN Assist et détecteur de fatigue. Siège conducteur réglable en hauteur. Banquette arrière rabattable 2-3, 1-3. Système break 1 seconde long sports touré uniquement. Rétroviseur extérieur et poignée de porte couleur carrosserie. Rétroviseur extérieur électrique et dégivrant. Projecteur école LED. Projecteur antibrouillard à LED. Barre de toit noire, sports touré uniquement. Kit anti-crevaison. Jante alliage 16 pouces. Climatisation automatique. vitre avant et arrière électrique.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 si 2021 prix info divertissement tout comme la compatibilité apple carplay sans fil jante alliage 17 apostrophe apostrophe flamingo parc assist système de navigation avec écran tactile 10 pouces style business en plus de style réservé aux professionnels Roue de secours galette sauf motorisation j chargeur de téléphone à induction parc assist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 À central arrière, câble de recharge pour prise domestique, E hybride uniquement, FR, en plus d'excellence, ciel de toit noir, roue de secours galette, sauf version E hybride, jante en alliage 18 terramar. Calandre spécifique gris Cosmo, diffuseur arrière spécifique coque de rétroviseur gris Cosmo, siège sport en suédine noire avec surpiqûre rouge, insert gris aluminium sur la planche de bord, si drive profil, sélection du mode de conduite. Volant spécifique avec logo FR. Système bio, -audio, sauf sur version E-hybride volume de...